Cette semaine va être une semaine d'introspection pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que j'ai décidé de ne pas euh, me mettre sur l'ordinateur pour regarder un film. Bon, je n'ai pas de télé, donc ça résume tout. <rire> Mais surtout, euh, de finir mes journées en méditation, en lecture. Euh, parfois, nous avons besoin de discipline, en fait. Parce qu'on est très vite happé à faire n'importe quoi, à nous distraire. Et donc on a besoin de poser des règles à soi même des règles qui nous conviennent peut-être certainement mais des règles qui vont nous faire du bien et j'aime bien le fait de là justement j'ai posé ça durant une semaine euh, pas de netflix pas de films rien du tout prendre des temps de respiration des temps d'introspection des temps de méditation c'est ce que je vais commencer à faire ce soir finir mes soirées avec des lectures qui m'apportent et qui me font du bien pourquoi je fais ça en fait je fais ça parce que j'ai envie de changer ma vibration intérieure je fais ça parce que j'ai des grands rêves il y a des choses que j'ai envie de réaliser qui me tiennent vraiment à cœur. et je sens que j'ai besoin d'accueillir certains blocages de déprogrammer certains blocages et aussi de reprogrammer mon subconscient quand on a des grands rêves en ce moment, mon grand rêve, c'est vraiment de reconstituer mon cabinet avec des nouvelles offres. C'est un challenge qui génère de, des peurs hein, chez moi. Donc j'en suis consciente. Et donc je m'accompagne. Je prends soin de moi, je prends soin de mon cœur. Je prends, prends soin de comment je vis les choses et je me donne les moyens. Je me donne les moyens pour que ça puisse se réaliser. Je me donne les, les moyens pour que ça puisse se vivre de la manière la plus fluide possible. Nous sommes créateurs, créateurs suprêmes de notre réalité. Ça veut dire beaucoup de choses, n'est-ce hein, pas Mais ça voudrait dire aussi qu'on a le, le pouvoir et la puissance de pouvoir créer comment on aimerait vivre les choses. Donc, euh, ces temps d'introspection vont me permettre de me reconnecter à, à cette abondance que j'ai envie de vivre aujourd'hui à cette réussite, à cette abondance d'amour, peu importe la forme que ça prend. Mais ça demande vraiment de revenir, voilà, à l'intérieur de soi, et de se reconnecter à l'espace où l'abondance est, qui est notre nature profonde. Ça, nous de, ça me demande de revenir dans cet espace pour me reconnecter à qui je suis vraiment, et de pouvoir déposer le fait que il n'y a pas de but dans la vie, mis à part le fait de se goûter, de goûter à qui je suis vraiment, de goûter à ma nature profonde, qui est l'abondance, qui est l'amour, qui est l'argent, qui est la paix, qui est la joie. Nous cherchons, nous avons tendance à chercher. Nous avons tendance à penser qu'il faut qu'on lutter pour obtenir quelque chose. Et pourtant, à quoi bon lutter alors que vous avez déjà tout en main à quoi bon convaincre alors que tout est déjà là À quoi bon convaincre quelqu'un pour vous aimer alors que l'amour est déjà là en vous À quoi bon se battre et, et lutter pour gagner de l'argent alors que l'abondance est votre nature véritable En réalité, il n'y a rien à chercher. Le chemin qu'il y a est ce chemin de faire retour à l'intérieur de soi pour aller goûter à notre nature véritable et en fait ça nous demande d'avoir une intention de le faire pourquoi parce que c'est pas inné on nous a pas habitué à ça on nous a toujours habitué que l'amour venait de l'autre l'argent venait de l'extérieur on nous a pas enseigné que cette puissance véritable elle est en nous et donc ça nous demande vraiment de prendre rendez-vous avec soi-même pour que cette rencontre elle soit faite du coup cette discipline qu'on pose à la base devient un rendez-vous avec soi-même. Et là, ça prend tout son charme et toute sa beauté. Donc, je vous souhaite de trouver des instants pour vous, pour vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Dans cet espace où tout se trouve déjà. Et dans lequel goûter à qui vous êtes est le chemin. Je vous embrasse fort. Prenez bien ça, vous.